Avant toute injection de toxine botulique, il est important de commencer par une prise de photos statique et dynamique, analysant la position des sourcils, de face, de profil, en statique et en dynamique, en demandant à la patiente de soulever le sourcil, de froncer le sourcil et de sourire, détectant les différentes rides à corriger par l'injection de toxine botulique et constituant un document médico-légal d'une grande importance. Je vais vous donner quand même cette balle juste pour détendre un petit peu votre le... cerveau pour le ah, vous aider à vous déstresser. Une <rire>